Salut, salut, ici Anne de Plaisir Keto. Ici, on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des idées, des astuces pour manger en mode keto-cétogène ou santé en général sans se prendre la tête. Alors, euh, j'ai commencé une petite série sur euh, un nouveau test. Je teste parfois des choses Et le test c'est en fait le programme Metaboost Metaboost qui est un programme de bon Je vais faire un peu sa pub Meredith Schierk. bon Son nom je connais pas très bien Mais prononcé Mais c'est elle en fait C'est un programme conçu pour les femmes De plus de 40 ans Donc euh, c'est ça C'est l'auteur Bon je fais un peu sa pub Mais euh, voilà Donc c'est ça que je suis en train de tester. Et la première vidéo de, de cette série, c'était le jour 0, où j'ai montré ce que je mangeais et voilà. Donc, on est rendu au deuxième jour et en fait, c'est le, le programme même qui va commencer parce que le jour 0, c'était juste pour flush. <rire> et comme on dit flush, ça a vraiment été flush parce que je suis allée au petit coin trois fois et ce matin, je me suis pesée, j'ai perdu plus de deux livres. Donc... Ça flashe vraiment. Donc, c'était ça, le premier jour. On a fait ça hier. J'ai suivi vraiment à la lettre. Et ça a bien fonctionné. Maintenant, on va, commencer. On va continuer avec le Belly Blaster. Belly Blaster, c'est la suite... Et Belly Blaster, c'est 10 jours. C'est 10 jours et je me propose, j'espère que je vais y arriver, de faire une vidéo par jour. Donc, chaque jour, pour chaque jour, je fais une vidéo. Et à la fin, je pourrais vous dire progressivement comment je me sens, comment ça évolue. Mais à la fin, je vais vous dire comment globalement je me sens. Et si j'ai perdu du poids, si oui, combien Donc, c'est ça l'objet de cette vidéo. Si de tels sujets te parlent, t'intéressent, si tu es dans un une optique d'avoir de, de, euh, un poids santé, de te prendre en main, etc. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes. Partage aussi avec une personne à qui ça pourra aider. Et voilà, on va donc euh, directement, sans plus tarder, on va jump into it <rire> Donc, au courant de la journée, je vais vous montrer ce que je mange, ce que je bois comme boisson et à des temps précis de la journée. Et voilà, ça pourra vous inspirer, ça pourra vous aider à essayer ça vous-même, même si vous n'avez pas le détail du programme, à essayer quelque chose de similaire et pour voir comment vous allez être. Si vous faites autre chose, un autre programme, ben, je voudrais bien euh, savoir comment ça marche avec vous. Je n'ai pas souvent l'habitude de vous demander un, de retour. N'hésitez ben, pas à me poster en commentaire ce que vous pensez de tout ça et de ce que ben, du protocole que vous suivez actuellement, comment ça marche avec vous. Donc, euh, sans plus tarder, on va y aller. Ciao Alors, premier repas, bon, si on veut, parce qu'on est au niveau du petit déjeuner du jour 1 de notre Metaboost, euh, Belly Bluster donc euh, donc on a commencé la série des 10 jours et donc pour le premier repas j'ai euh, cette boisson j'ai mon téléphone pour lire les ingrédients <rire> donc euh, ici dans cette boi boisson il y a du ginger donc du gingembre du piment de cayenne euh, de du l'eau de coco coconut water et euh, jus d'orange donc ça cette boisson je prends ça à jeûne, donc c'est ça que je vais prendre maintenant. Et dans 30 minutes, je pourrai prendre mon vrai petit déjeuner qui est ce smoothie. Dans ce smoothie que vous voyez qui est un peu sombre là, nous avons euh, les bleuets, les épinards, baby spinach, une banane, mangue, euh, de l'eau et oui, on a aussi du beurre d'amande ça petit déjeuner et après je pense que j'aurai un petit snack et euh, qui sera des noix et grips et après on va avoir notre repas de midi donc ça c'est pour la matinée waouh wow. c'est c'est intense. Ça pique. Alors, il est midi 42. Ça, c'est le, le, le repas du lunch. Qui est en fait une grosse salade qui comporte beaucoup de choses. La salade comporte euh, des kale. Euh, quelques morceaux de mangue, un peu de bois chiche, de la salade romaine, des carottes, céleri, radis, euh, oignons verts, euh, l'avocat et quelques raisins. Donc, c'est une salade bien composée qui est vraiment un, un keto euh, <rire> euh, euh, libéral parce qu'il y a un peu plus de glucides qui proviennent des fruits et c'est ça comme collation ici j'ai des grips j'ai des raisins donc il faut pas me taper la keto police là <rire> on peut être en keto c'est euh, tout jusqu'à 50 grammes et dans ce programme euh, le sucre les glucides sont augmentés avec un peu plus d'apport en fruits donc euh, c'est ça, ici j'ai ça avec les noix de Brésil, donc ça c'est les noix de Brésil découpées, ça, ça, ça disait 3, mais comme c'est coupé en deux, j'en ai pris je pense 6, donc c'est ça, collation vers 15h47. Et le repas du soir, c'est du poulet avec des légumes, tout simple. Beau et tout bon et on va finir la soirée avec une boisson chaude c'est tout pour le jour 1 de Belly Bluster nous sommes rendus le soir euh, voilà donc le premier jour de ce challenge euh, Belly Bluster du Meta Boost programme euh, le premier jour est terminé euh, c'était intéressant comme vous avez pu le voir moi particulièrement j'ai bien aimé euh, j'ai bien aimé euh, la salade du midi là ouf j'ai aimé la salade du midi c'était ouais. vraiment c'était super je pense que je vais souvent le faire même pour la famille c'est vraiment bon et le soir aussi du poulet avec des légumes classiques donc en tout cas je me sens euh, bien pas ballonné pas euh, bah, affamé euh, c'est une belle sensation c'est une belle sensation de se coucher euh, la nuit sans être rempli comme si on avait étouffé et donc voilà donc je suis encore euh, euh, encore un petit peu en train de travailler ces derniers temps je travaille pas mal beaucoup il euh, y a des choses que je dois euh, terminer donc, euh, en tout cas, c'était tout pour euh, ce, cette, cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous donne des idées. Euh, N'oubliez pas de, de liker et de vous abonner, de partager pour aider une personne. Et on continue de se nourrir que du bon d'ici la prochaine fois. On continue, on lâche pas, on lâche pas. <rire> ok, à bientôt. Bye bye.